Quelle pied de croire en des rêves bien fantastiques Ta forte personnalité regorge de caractère Retire de ton esprit ces idées problématiques Pas d'inquiétude, regarde-moi pour te divertir Je sais y faire Oh mon oh, beau, oh, viens danser dans les cieux Tu es jeune et plein de vie, alors beau, dans tout ton cœur mon oh, beau, oh, mon oh, viens danser dans les tout le monde les mains virgolent Sur ses ailes, avant l'église du corps Laisse en finit l'état de ce monde de nouveau Il n'y a pas à éviter, forcement concours Tout le monde les mains virgolent Sur ses ailes, pour un nous grand-d'or J'ai l'habitude pour briller sur la scène J'ai quitté ton histoire, tu détiens les rênes Vers tous tes souvenirs d'une renaissance ressent le battant dans ta voix bien si mon temps puissant